Si tu es issu de la diaspora avant de rentrer en Afrique, je t'invite à écouter cette vidéo très, très, très attentivement. Car aujourd'hui, il est possible pour toi de préparer ton retour dans ton pays d'origine et de pouvoir prospérer et avoir bah, le lifestyle de tes rêves, la sécurité financière de tes rêves. En tout cas, tous les rêves que tu avais en quittant ton pays, tu peux les vivre si tu fais les choses de la bonne façon. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On est la première chaîne au Canada francophone qui traite de l'investissement, du mindset également, des finances personnelles. Aujourd'hui, on se retrouve dans mes bureaux à Douala au Cameroun, chez Quantum Empire. Donc aujourd'hui, on va parler du coup ben, du message que j'ai à passer aux personnes à diaspora qui vivent à l'étranger, que ce soit le Canada, les pays d'Europe, les pays d'Amérique, etc. Aujourd'hui, il faut que vous écoutiez ce message-là. Pourquoi j'ai fait cette vidéo C'est parce que là, je suis rentré au Cameroun. Okay. Donc okay. Euh, voilà, je rentre au Cameroun deux fois par an à peu près. Là, je Augmenter la fréquence car je suis en train de déployer pas mal de projets en Afrique francophone notamment. Et voilà, j'ai eu à côtoyer pas mal de personnes qui ont étudié à l'étranger, qui ont travaillé à l'étranger pour certains, qui ont eu de très belles carrières et qui malheureusement arrivés ici n'arrivent pas à s'en sortir. N'arrivent pas à s'en sortir. C'est-à-dire, c'est incroyable en fait. Pourtant, on est allé dans les mêmes pays, dans les mêmes universités, mais il euh, y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et c'est là où je vais en venir. Et j'ai une discussion avec ma mère par rapport à ça, parce que je me rappelle lorsque j'ai quitté le Cameroun. Voilà, je suis allé étudier dans une école de commerce privée à Montpellier dont le prix était quand même, c'était quand même du 7 000 ou 8 000 euros l'année. L'année, je dis bien l'année, ce qui est énorme quand même. Bref, 7 000, 8 000 euros l'année. Et à l'époque, voilà, c'était pas trop ça financièrement, en tout cas à mon niveau. Donc, je voyais les sacrifices que ma mère avait fait, que mes parents avaient fait notamment, et quand même mon père, voilà, même de part mon lycée et tout ici, ça représentait énormément d'argent. Il y a une chose que ma mère m'a dit qui m'a frappé, en tout cas, qui m'a marqué, c'est après que j'ai compris. Parce que sur le coup, je comprenais pas. Elle m'a dit, mon fils, là où tu t'en vas, là, c'est pas pour faire du tourisme. Là où tu t'en vas, ce n'est pas pour faire du tourisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas aller faire tes études pendant 5 ans et revenir identique. Certes, j'aurais la barbe, etc. J'aurais évolué. Mais tu ne peux pas aller en Occident faire tes études, avoir une carrière et revenir ici, Bordeaux. Et c'est sur le coup, je n'avais pas compris ce qu'elle me disait. Faire du tourisme. Aujourd'hui, en Occident, on a beaucoup de personnes à l'espoir qui sont des touristes, en fait. Et ce n'est pas les diplômes. C'est pas le travail que vous faites qui fait de vous quelqu'un qui est arrivé. Et je vais être vraiment très direct par rapport à ça. C'est que c'est pas parce qu'on est ingénieur, c'est pas parce qu'on est avocat, c'est pas parce qu'on est expert comptable, c'est pas parce qu'on est ceci, cela que ça veut dire qu'on est arrivé. C'est pas avec 2, 3, 4, 5 000 euros par mois, même 10 000 euros par mois, que vous êtes riche. Pourquoi Parce que même le salaire, ça ne veut rien dire en fait. Qu'est-ce que vous valez Et c'est ça que vous devez comprendre en fait. Et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que quelqu'un qui rentre. Ici, par exemple, on va prendre l'exemple du Cameroun. Quelqu'un qui rentre au Cameroun, qui a par exemple fait les secs à Paris, qui a eu 10 ans de carrière en banque, okay, qui est catapulté au Cameroun comme directeur, je, je ne sais quoi, va être plus valorisé que quelqu'un qui a moins de diplômes et qui est en train, par exemple, de se lancer dans l'agriculture, que quelqu'un qui est en train de se lancer dans la restauration, que quelqu'un qui est en train de se lancer dans le digital. Pourquoi À cause des titres. Quelqu'un qui a fait des études, qui a gagné ou qui gagne beaucoup d'argent et qui rentre et qui a également un poste de salarié, ça ne veut pas dire que cette personne est riche. Parce que, un moment donné, ce qui détermine la richesse, c'est ce que vous valez. C'est-à-dire que si demain on vous dit de vendre tout ce que vous avez, combien il reste sur la table C'est pas pour rien que ici j'ai ma pile de lignes de crédit, parce que ces lignes de crédit, ça a été le moteur de mon enrichissement, parce que j'ai utilisé du crédit pour bâtir un parc immobilier à hauteur de plusieurs millions de dollars aujourd'hui, dans six pays très exactement. Le Cameroun, la France, le Canada, l'Indonésie, le Mexique et les états unis Grâce à à Ce que vous voyez là, 185 dollars que j'ai pu déployer comme mise de fonds et qui m'ont permis de faire l'effet de levier qu'offre la banque à des fins d'acquisition. Là, maintenant, je peux rentrer ici avec des résultats, c'est-à-dire je peux présenter à ma mère pas plus tard qu'avant, je lui partageais un peu les projets sur lesquels je suis. Et elle m'a dit là, effectivement, tu n'as pas fait de tourisme et oui, j'ai pas fait de tourisme et c'est là où j'en viens, c'est-à-dire que vous ne devez pas rentrer en Afrique en mode touriste, vous ne devez pas rentrer avec la même balise avec laquelle vous êtes parti. Vous ne devez pas rentrer avec le même compte en banque avec lequel vous êtes parti. Et je ne suis pas en train de dire que c'est d'avoir 5, 10, 20, 30 000 euros sur votre compte de banque. Vous devez rentrer avec un patrimoine, avec un net worth. C'est-à-dire combien est-ce que vous valez. C'est-à-dire que si demain on dit OK, Gaspard a tant d'actifs à tant de dettes, quand on fait la, la différence entre les deux, ça vaut combien Si Gaspard aujourd'hui vend tout ce qu'il a, combien il reste sur la table Et honnêtement, ceux qui sont de la diaspora, ceux qui vivent dans, en Occident, vous avez de la facilité. Je dis ça pourquoi Parce que les systèmes des pays dans lesquels vous êtes au niveau bancaire vous offrent beaucoup d'opportunités que vous ignorez. Et c'est là où je vais en c'est que beaucoup de personnes ont une certaine appréhension par rapport au crédit. En se disant que le crédit, c'est une mauvaise chose. Le crédit, c'est mal. Oui, le crédit, il faut payer de l'intérêt. Tout a un coût dans la vie, y compris l'argent. Tout a un coût. Donc oui, c'est sûr. Et si vous utilisez le crédit pour vous payer des véhicules, si vous utilisez le crédit pour vous payer des ceci, des cela, il n'y a rien qui va rentrer derrière, clairement. Et le problème qu'on a par rapport à ça, c'est que on a surtout dans les pays d'Afrique francophone, on a été éduqué à payer tout en comptant. C'est-à-dire que tu n'as pas l'argent, tu ne payes pas. Tu dois attendre la tontine ou je ne sais quoi. Pour financer. Et pas plus tard qu'hier, je parlais avec un ami à moi. Il me disait, oui, fais la tontine pour payer les études des enfants. Mais quelle est cette logique, en fait? Fais la tontine pour acheter un bien immobilier qui va te permettre de payer les études des enfants. Non. Faire la tontine, par exemple, pour payer d'autres dettes. Faire la tontine pour payer ses meubles. Vous agir aussi, vous payer des, des salons en cuir. Non. Prends ta tontine, tu vas acheter un bien immobilier qui va te rapporter 500 euros tous les mois. Et à la fin de l'année, tu as 6 000 euros, tu payes ton salon en cuir, tu payes ton auto, tu te payes les vacances, tu payes. Voilà, tu peux te payer ce que tu veux par la suite. Et c'est là où je veux en venir, c'est que c'est très important ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans les pays dans lesquels vous vous pouvez avoir accès à des leviers. Regardez très bien ça, c'est pas pour rien que je mets ça. Il y a 585 000 dollars ici sur la table, ok C'est la raison pour laquelle je fais exprès de mettre ça pour que vous réalisez. Pour ceux qui me connaissent, faites vos recherches sûrement, vous verrez ce qu'on a pu faire. On a frappé fort en quelques années, grâce à cette pile-là. Donc, quand je dis que vous ne devez pas faire de tourisme, ce n'est pas des blagues, ce n'est vraiment pas des blagues, c'est que vous devez rentrer armé jusqu'aux dents. Je dis bien armé jusqu'aux dents. Moi, quelqu'un qui a fait une HEC polytechnique, on s'en fout. Je dis bien, c'est-à-dire on s'en fout. Donc aujourd'hui, que tu sois directeur, que tu aies fait 10 ans de carrière en banque, que tu sois senior, dans manager dans tel cabinet, que tu aies fait une sec polytechnique, Harvard, etc. Tout ça, on s'en fout. On s'en fout royalement. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui compte, en fait. Et je te dis ça pourquoi Parce que moi j'ai été victime de ça, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je suis allé au Canada, on me disait Oui, et monsieur, qu'est-ce que vous avez fait Oui, j'ai fait Paris Dauphine, j'ai fait KPMG, j'ai fait Deloitte, etc. Et aujourd'hui, vous savez, je suis commissaire au compte, je suis capable de certifier les comptes C'est-à-dire, on m'a rayonné comme jamais. Et on m'a posé la question Tout ça, on s'en fout, on m'a dit. Monsieur, qu'est-ce que tu vaux C'est quoi ton network? C'est quoi ta valeur nette? C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas parce qu'on a fait des études qu'on est quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on a des titres qu'on est quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a de concret en fait? Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui comme ça pour vous dire que vous avez la chance pour ceux qui sont dans la diaspora parce que vous avez accès aux mêmes informations auxquelles moi et mes participants ont eu accès. Vous avez accès aux mêmes ressources. Vous avez accès au même type de communauté de part des groupes, des masterminds, des mentors, etc. Vous avez accès à la même chose. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des personnes encore qui rentrent et qui se disent qu'ils vont repartir de zéro Il y a des personnes, des fois, ils se disent, voilà, ils gagnaient un salaire, par exemple, en Europe. Ils rentrent, ils se disent, OK, je vais redescendre, je vais recommencer de zéro. Donc, tu divises ton salaire par peut-être 20. Non. Pour moi, quelqu'un qui rentre ici doit entreprendre directement. Directement. Si tu fais les choses bien, tu as une bonne carrière en Europe, tu as une bonne carrière en Amérique du Nord. Tu as des compétences, tu as des connaissances que beaucoup d'autres personnes n'ont pas. Tu as une valeur sur le marché. Pour moi, quelqu'un... Qui rentre doit directement se lancer dans le business. Tu peux ouvrir ta firme de consultation, tu peux ouvrir ton propre cabinet et continuer de faire la navette entre les deux pays tout en ayant, tu peux même travailler d'ici pour des clients de là-bas. Pour moi, quelqu'un qui rentre et se dit que voilà, je vais retourner à l'emploi, c'est un échec total, clairement. Je préfère le dire. Et quelqu'un qui rentre sans avoir même eu un certain patrimoine immobilier, je ne suis pas en train de dire d'acheter 10 000 logements, mais au moins un, deux, trois logements, c'est déjà ça. Pour moi, c'est un échec total. C'est réellement c'est un échec total. Je dis ça pourquoi? Parce que comme ma mère l'a dit, je ne venais pas parti pour faire du tourisme. Quelqu'un qui rentre sans avoir eu à faire des acquisitions, sans avoir eu à lancer des business ou sans avoir eu à se préparer en ayant accès à des liquidités, c'est un échec total, clairement. Donc là, il faut vraiment dire les choses. Concrètement. Il faut vraiment dire les choses concrètement. Et je parle vraiment là pour vous réveiller, en fait, parce que c'est pas normal il y ait des personnes qui rentrent et se disent que voilà, je veux recommencer de zéro, voilà ceci, j'attends que mon oncle me mette la position, j'attends les trucs de l'ENAM, j'attends les ceci et cela. C'est un échec total. Que vous le vouliez ou non, et vous l'admettez. Je sais qu'au fond de vous, ce que j'ai dit, ça fait mal et je sais que beaucoup de personnes vont dire que ah, j'exagère, etc. Les faits sont là. C'est un échec total. Et je dis ça pourquoi? Parce que vous avez accès aux mêmes informations, vous avez accès aux mêmes ressources et vous avez des compétences. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont surdiplômées, qui sont 10 000 fois plus intelligentes que moi. Il y a des personnes qui ont, qui ont des dons, qui ont des compétences mais Pourquoi ne pas les exploiter? Aujourd'hui, le schéma que moi, je me dis que, je, je, que beaucoup de personnes peuvent faire, surtout ceux qui ont étudié dans certains domaines, tu étudies, tu prends de l'expérience. En parallèle, tu te formes à l'investissement d'une part et en deuxième tu te forme également à l'entrepreneuriat 3.0. Quand j'ai 3.0, c'est dans le digital. Quelles que soient tes compétences aujourd'hui, tu peux les partager en ligne. Tu peux aller trouver des contrats en ligne à travers le web. Tu peux avoir des contrats de consultation, etc. Et te lancer pleinement. Clairement, il enfin, n'y a même pas de doute à avoir par rapport à ça. C'est clair, net et précis. Et c'est là où j'en je viens, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas atteint un certain niveau de network, c'est même pas la peine rentrer. Je préfère dire clairement. cest à dire que je sais qu'il y a des personnes qui vont dire que oh ça arrive au pays que je vais me choquer, etc. Là. Si vous êtes sur place bastonner jusqu'à ce que vous ayez une certaine situation, jusqu'à ce que vous ayez soit un business qui tourne, soit des investissements, soit des liquidités qui vont vous permettre de vous déployer localement. Point bas, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, si tu appréciée, je t'invite à la partager, à la liker et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tu as le lien de notre mouvement anti-récession juste en bas où je vous apprends comment aller chercher des liquidités comme ça pour pouvoir acheter des biens immobiliers. On va dire que ça, c'est un lien et afin de pouvoir les réinvestir, s'enrichir, voilà, se faire plaisir même, surtout mettre en sécurité sa famille. On se retrouve très prochainement, à très bientôt, ciao